Oh, gens du livre. Oh, gens du livre. Vous devez... Jugez d'après ce qu'Allah a fait descendre vers vous, car nous croyons en ce qu'Allah a fait descendre vers vous. Et vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à ce qu'Allah a fait descendre vers vous. Très bien, cher monsieur. Bah, regardez euh, ce que nous avons comme parole. Il n'y en a pas d'autre que nous ayons en notre possession. Et dans cette parole, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu. Les prophètes l'ont annoncé, les prophéties se sont réalisées. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour, et quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de cette parole falsifiée. Je parle de l'authentique parole, telle qu'elle est descendue vers vous, et pas telle que vous l'avez changée bien que personne ne puisse changer cette parole. Compris Très bien, mon bon monsieur. Vous trouvez cette parole, telle qu'elle a été descendue, puisque nous avons une parole falsifiée où est cette parole authentique Le savez-vous Afin que nous puissions nous y conformer. Je dois vous dire que je n'ai absolument aucune idée d'où est cette parole. D'ailleurs, même dans 1500 ans, avec... Toutes vos connaissances archéologiques, vous trouverez des milliers de manuscrits qui va confirmer la parole telle que vous l'avez maintenant. Et jamais vous ne trouverez jamais la parole authentique telle qu'elle a été révélée et telle que personne ne peut la changer. Je ne sais absolument pas où est cette parole, mais ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle révélation. Je vous la porte. Et cette parole, cette nouvelle révélation contredit votre livre saint. Mais la ma parole est authentique. Elle est elle est certifiée. Elle est certifiée. Authentique. Ah oui. oui, oui. Écoutez, mon cher monsieur, vous êtes gentil, mais nous, nous avons une parole. Bon, bah si on n'a pas de bonne raison de ne plus y croire, on va continuer à croire dans notre parole. Qu'avez-vous à apporter comme preuve que votre parole est plus authentique que la nôtre? Comme preuve. Bah je, je, je ne vais faire aucun miracle, voilà. C'est une jolie preuve, non Et puis, je vais faire de Dieu un lâche qui fait croire, on ne sait pas trop pourquoi, à son propre peuple que Jésus a été crucifié alors qu'il n'a pas été crucifié. Mais au lieu, au lieu de venir le dire à ce pauvre peuple qui qui a été trompé, au lieu, de, au lieu de venir lui dire directement, il va le dire à un autre peuple. Puis je vais aussi faire de Dieu, un Dieu sans cœur. Un Dieu qui n'aime pas. Votre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Le mien, il l'aime à condition. quoi Si on le vénère, il, il nous aime bien. voyez oui, encore. On va se battre pour lui. Faut mourir, faut mourir, hein, parce que faut mourir sur le, sur le champ de bataille. Parce que si on revient, je ne suis pas sûr qu'il nous aime tant que ça, en fait. Mais surtout pour vous prouver que ma parole est la vraie, et ben, si vous n'y croyez pas, ben, vous irez en enfer. Quoi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Puis l'enfer, parce qu'on n'en parle pas trop dans votre parole. Hein. Mais dans la mienne oh là là oh. il y a des détails assez croustillants lisez vous verrez si après ça vous avez pas peur si après ça vous n'avez pas peur de pas croire dans la nouvelle révélation je sais pas quoi faire pour vous donc euh, pour vous convaincre j'ai les menaces voilà. des menaces pas de miracle que ça sert enfin, même si j'en faisais vous y croiriez pas par contre si je vous menace, là vous allez y croire. Alors, vous prenez Écoutez, mon bon monsieur, vous êtes bien gentil, mais je crois qu'on va garder notre parole à nous. Alors, euh, j'espère que ça vous. Vous n'êtes pas trop vexé. Hein Bon, bah puisque vous le prenez comme ça, bah je vous maudis, voilà, vous êtes maudis, quoi. Soyez maudis, voilà. Que tout ce que vous fassiez soit vain, voilà, et puis que vos vos enfants meurent à la naissance et que des cataclysmes détruisent votre ville et vos vos villes, vos maisons, voilà. C'est mon dieu, c'est mon dieu de d'amour, enfin d'amour hein, haine, on va dire, qui, qui qui me demande de faire ça. Donc soyez maudis. voilà fait de miracle, vous croyez pas en ma parole, enfin en ma parole, oui, parce que c'est ma parole. Vous, soyez maudits. Ah, bah écoutez, hein, si ça vous fait plaisir de nous maudire, nous, notre Dieu, nous dit de vous bénir. Voilà, donc euh, écoutez, euh, soyez bénis et puis euh, surtout, euh, cherchez Dieu, hein, parce que je pense que là, vous, vous l'avez pas cherché au bon endroit. Quoi. Donc soyez bénis, rencontrez Dieu, rejoignez-nous voilà, dans le corps du Christ. Rejoignez, rejoignez euh, cette grande famille voilà de, de gens qui sont en communion avec Dieu. Voilà, je, je vous souhaite vraiment un jour d'ouvrir vos yeux, mais pas les yeux de la tête, les yeux du cœur. Au revoir monsieur. Au revoir.